bonjour et bienvenue dans le résumé de la semaine donc je vais vous montrer des trucs intéressants que j'ai vus en électronique spécifiquement dans l'open hardware que ce soit sur youtube ou ailleurs donc on va commencer avec une vidéo de The Branch euh, qui nous montre ici un petit projet sympa parce que ça n'utilise pas de microcontrôleurs donc c'est vraiment euh, deux euh, des composants euh, bruts qu'on va utiliser donc il s'agit euh, d'un distributeur de gel hydroalcoolique et le principe c'est de faire un détecteur avec les mains euh, qui va détecter la présence de mains et avec une pompe récupérer, enfin faire sortir le liquide donc pour ça il utilise un capteur de distance infrarouge donc il est là donc ça ressemble à ça donc c'est très utilisé dans euh... mince bon c'est pas grave euh, donc c'est un, un système de détection de distance infrarouge donc c'est très utilisé dans les voitures euh, télécommandées c'est très très simple et très très basique euh, le principe en fait c'est que euh, la lumière va être envoyée par une led qui après va être renvoyée euh, à cette autre led qui va détecter la distance et en fait, ça déclenche la troisième broche. Est-ce qu'on a un bon visuel Ici, voilà, dans Out, ça va envoyer du courant si euh, la distance est à si une certaine distance. Et donc, la distance est réglable grâce à ce, ce um, potentiomètre. Donc, euh, c'est très très simple comme composant. Et euh, voilà, je reviens sur la vidéo. Et le principe ouais, c'est qu'il va utiliser un transistor donc euh, c'est celui là afin que euh, j'imagine que c'est une histoire de tension qui est différente entre le capteur et euh, la pompe qu'il va utiliser après dans la vidéo donc c'est très très basique hein, comme système on a le transistor une résistance des piles donc là il, va, il branche l'alimentation là dessus il utilise une jarre pour ça donc là c'est la pompe et la pompe il le met sur la broche de sortie Ah alors c'est sur le n'importe quoi c'est sur le gnd euh, la terre et euh, la broche de sortie euh, il, il utilise le transistor donc le transistor en fait permet euh, Ouais, non, c'est juste une histoire de tension. Histoire que ça arrive à la bonne tension pour activer la pompe, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils utilisent des piles ou... Ça, ça ressemble à des piles AA ou du... Euh... On dirait... Ouais, sûrement. Je vais me demandais si c'était des piles au lithium, je, je vois pas trop pourquoi ils passerait par ça. Bon. Euh, J'imagine que par contre ça doit consommer du jus, enfin voilà, ça doit, doit bouffer des piles assez vite quand même, à un moment ou à un autre, vu qu'il y a une lettre qui est tout le temps allumée. Enfin bon c'est assez rigolo, mais après... Euh... Bon évidemment il y a d'autres personnes qui ont fait des systèmes où on appuie avec le pied, donc euh, je trouve ça plus euh, sympa comme système dans le sens où ça ne consomme pas de courant. C'est assez simple, mais bon, en soi, c'est rigolo comme truc. C'est sympa de revoir un peu des, des, des systèmes assez simples pour faire quelque chose. Pas toujours utiliser des microcontrôleurs pour tout et n'importe quoi. Donc, sur le reste de la vidéo, il parle d'une voiture télécommandée. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Bon, c'est assez basique hein, comme notre système. Après, j'ai pas regardé, donc en fait, je sais pas trop de quoi qu'est-ce qu'il fait avec ça. Donc ça c'est un, une copie du, du shield pour gérer les moteurs d'Adafruit, c'est classique, hein. très pratique pour utiliser des moteurs sans se prendre la tête, donc ouais, il y a les deux moteurs qui sont gérés ici et là, et un servomoteur moteur ici, donc je ne sais pas à quoi va servir le servomoteur. moteur, on a une détection de distance avec des ultrasons, et à quoi va servir le... ah d'accord, le cerveau moteur va faire bouger de gauche à droite, le, le détecteur de distance comme ça ça permet d'avoir euh, de détecter sur plusieurs points la distance du moins j'imagine d'accord il cherche un autre chemin où aller s'il voit un obstacle et après il y va bon c'est rigolo Deuxième sujet, alors ça c'est un truc que ça fait un petit moment que je, je regarde ça. Donc c'est Tiny Joypad. Donc c'est un petit groupe de gens qui font ça. Donc c'est des mini-jeux inspirés d'autres jeux assez anciens, on va dire. Euh, par exemple, ici c'est un jeu qui était sur NES, je m'en souviens très bien. Là, il y a Cubert, il y a Bomberman. Ce n'est pas des jeux super génial, hein, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça utilise un Atitini, qui est euh, un microcontrôleur qui coûte vraiment rien. Donc ça permet de faire des mini-consoles pour pas très cher. J'ai trouvé l'initiative vachement intéressante. Et euh, donc il y ils y, y sont plusieurs à faire des vidéos sur Internet, dont euh, Daniel C et euh, ils sont très très actifs, euh, ils créent des jeux assez souvent, ils font des variations. Donc Il y a une version avec un Atitini, donc là on a un seul jeu euh, qui fonctionne. Et ils travaillent aussi sur une version à base de SP qui permet d'avoir tous les jeux dans une, en une seule console. Je trouvais que ça c'était un projet assez intéressant euh, pour apprendre à, à souder, à programmer des Atitini, ce qui n'est pas forcément simple, surtout si on n'a pas le, un programmeur euh assez correct. Je vais couper ma messagerie, histoire d'éviter d'avoir des sons comme ça. Et euh, et donc, ouais, c'est un projet qui je trouve assez sympa pour apprendre, que ce soit la soudure, programmer des jeux, programmer un Atitini, je disais, euh, l'impression 3D, voire la découpe laser, si on fait un boîtier en découpe laser. Et euh, donc, le principe, c'est, euh, on a ici, euh, sur ces deux trucs-là, c'est le joystick, ici. Donc, euh, c'est un mini joystick euh, très simple et pas cher. Et donc euh, là, on a les euh, gauche-droite, haut-bas, ou inversement. Ouais, non, c'est ça. Et euh, on va utiliser des résistances, histoire que... Euh, euh, là, en fait, le truc, c'est qu'on sur un Atitini 85, on n'a pas beaucoup d'entrées-sorties. Donc, euh, pour économiser les entrées-sorties, on utilise un système de résistance, comme vous pouvez voir ici qui va nous permettre, euh, avec euh, deux entrées-sorties, d'avoir quatre euh, boutons, en fait. Alors, on pourrait très bien remplacer le joystick par des boutons. Hein. C'est euh, juste une histoire de gagner de la place. <rire> une mouche sur le micro. Et euh, donc, là, euh, ils ont fait un système où, on... en fait, il y a deux boutons, mais on en utilise... c'est les deux mêmes boutons, en fait. Le principe, c'est que certains jeux vont utiliser l'écran en vertical et euh, d'autres en horizontal. Donc, euh, typiquement, c'est euh, Tetris, par exemple, il y a un Tetris dessus. Euh, c'est plus intéressant d'utiliser l'écran euh, dans, dans un certain sens que dans un autre. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a deux boutons. Et sur le schéma, il n'y en a qu'un seul. On a un petit euh, buzzer hein, qui permet euh, de gérer des sons et un peu de musique. Hein. Mais bon, c'est très basique, mais bon, c'est toujours sympa. Et on utilise un écran euh, OLED. Donc. Euh, le principe de ces écrans, c'est des écrans monochromes qui consomment très peu de courant parce qu'ils ne sont pas rétroéclairés en fait. Chaque pixel s'éclaire de lui-même. Donc c'est le même principe qu'avec les écrans de télé OLED, mais vraiment en mode plus basique. L'avantage, c'est qu'on a une image qui est très claire, vu que sur un système où ça serait rétro-éclairé, serait, ça serait beaucoup plus sensible au soleil. Alors qu'avec un système comme ça, c'est beaucoup moins sensible au soleil et c'est beaucoup plus lisible comme écran. C'est assez joli en fait comme type d'écran. Donc c'est un SSD 1306. L'avantage aussi, c'est que cet écran, il y a aussi en SPI, mais il fonctionne en I2C. Donc I 2 C, mais je préfère dire I2C. Euh, et l'avantage, c'est que ça n'utilise que deux broches pour le brancher. Et là, vu qu'on est très limité niveau broche, ça tombe bien. Décidément. Mouche, bien mon micro. Euh, donc euh, voilà, c'est un projet euh, sympa et euh, je vous conseille. Il euh, n'y a pas que lui qui fait des vidéos dessus. Euh, je chercherai pour la prochaine fois euh, les autres qui font des vidéos. Mais euh, ça euh, c'est sympa, on peut voir un peu euh, tous ces projets. Donc là, c'est un jeu de Morpion. Euh, c'est comme ça, un tic-tac-toe. Ouais. Morpion, tic-tac-toe, est-ce que c'est la même chose donc, c'est pas forcément le plus marrant. Je sens que je vais devoir refaire la prise à la faute de la mouche. <rire> Cette année mouche. Donc, pour les nostalgiques, il y, y a un truc... Un euh, euh, Land, euh, moon euh, lander. Le principe, c'est de faire poser euh, un vaisseau sur une surface plate. Euh, J'avais un Apple 2C, donc euh, j'ai pas mal joué. Pareil avec... Euh, Tic Donc ma foi, c'est des jeux qui sont marrants 5 minutes, mais ça tombe bien, parce que tout ça est alimenté. On ne voit pas ici, mais par défaut, il alimente ça avec une pile bouton. C'est cr 32 Donc oui, il vaut mieux éviter que ce soit des jeux trop complexes. Donc Je ne sais pas, après, la durée de vie des piles. J'imagine ne doit pas être énorme. Mais euh, là, tout l'intérêt du système, c'est de pouvoir faire euh, sa console à sa sauce. Après, euh, comme vous pouvez voir, euh, il... chacun euh, si on voit un peu chacun a fait sa version euh, du Tiny Joypad. Donc, euh, c'est pas forcément obligé d'utiliser un PCB, mais je pense que c'est vachement plus simple d'utiliser ça, parce que ça permet euh, de pouvoir... Euh, euh, c'est après pour faire le boîtier si on fait ça euh, un peu à l'arrache euh, On va pas forcément placer les éléments de la même façon Et euh, il y a, on sera difficile de faire un boîtier qui, qui marchera à tous les coups euh, parce que Surtout ça fait perdre beaucoup de temps alors que c'est pas forcément cher de faire un PCB euh. Euh, Donc voilà pour ça donc, Comme vous pouvez voir ils sont vraiment actifs hein, depuis euh, le premier truc qu'ils ont fait c'est depuis mi-2017 et donc, c'est une initiative qui est super sympa. Parce que beaucoup de gens aimeraient bien faire des consoles portables, mais euh, en passant par un Raspberry Pi, on arrive rapidement au, au moins à la moitié coup du coût d'une Switch. Ce qui fait que... Euh, bon, certes, on peut après, on peut jouer à des jeux jusqu'à la PlayStation et la Nintendo 64. Mais, euh, voilà, à ce tarif-là, autant acheter une console portable euh, une... Euh, par exemple, une Nintendo DS d'occasion et euh, la hacker euh, pour pouvoir jouer à des jeux euh, d'émulateur. Donc voilà, ça, c'est un projet assez, euh, assez marrant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Alors, euh, je suis sur Twitter euh, un compte qui s'appelle Arduino Library qui, à chaque fois qu'une euh, bibliothèque est postée sur le logiciel Arduino, il, il met un message. Donc, euh, c'est assez, assez sympa pour voir un peu tout ce qui se passe sur... Euh, de, de pouvoir tomber sur des bibliothèques assez sympas. Donc j'en suis tombé sur une que j'ai pas testé. qui s'appelle FastMap. Donc euh, le principe euh, le principe de map sur Arduino, c'est euh, on prend euh, deux valeurs et on les convertit, enfin une échelle de valeur et on la convertit en une autre échelle de valeur. Alors en quoi c'est utile Alors l'exemple le plus euh, qui euh, me paraît le plus... Euh, enfin, Souvent pour des capteurs, par exemple, analogiques. Euh, mais par exemple, euh, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, avec un, un potentiomètre. Euh, sur, sur caméra, euh, genre Un potentiomètre comme ça. Euh, en valeur analogique, ça envoie du 0 à 1024. Si on veut faire de la musique avec euh, un potentiomètre, en MIDI, le protocole pour les instruments de musique... Euh, qui sont branchés à des ordinateurs, par exemple, euh, ça va de 0 à 128. Donc, euh, il faut convertir euh, l'échelle de valeur de 0 à 1024 à 0 à 128. Ou 127, du coup, si on part de 0. Et donc, euh, c'est dans ces moments-là qu'on utilise euh, MAP. Soit dit en passant, euh, et donc, euh, oui, euh, ce que je voulais dire, pourquoi FastMap est intéressant, parce que euh, la technique pour faire le mappage de ces valeurs est pas forcément très efficace. Donc, euh, apparemment, là, il utilise une méthode plus rapide. Soit en passant, euh, si on veut faire des conversions euh, qui restent euh, dans les va des valeurs binaires, le mieux, c'est d'utiliser euh, bitshift. Euh, ici. Shift et euh, le principe, c'est euh, là qu'on fait une conversion binaire. Donc, euh, évidemment, si on n'a pas une valeur binaire euh, en départ ou à la fin, ça ne marchera pas. Mais avec ce système là, ça permet d'aller plus vite. Donc, euh, par exemple, il euh, y a un logiciel pour faire de la musique euh, avec des Arduino qui s'appelle mozzi Là, on, si on doit faire des conversions euh, du son. Euh, enfin de valeur numérique qui correspond à du son très rapidement, vu que euh, le son, il faut qu'il aille très vite. Et euh, donc pour ça, euh, shift ça marche mieux. Donc euh, après, il faut savoir comment convertir ces valeurs. Donc euh, je vous conseille, pour faire des tests, pour voir euh, comment ça marche, de passer euh, par Python en fait. Donc euh, vous lancez Python et euh, vous essayez. Bon, c'est un peu la méthode brute, hein, mais par exemple, là, si on a une valeur dans 1024, si je fais dans ce sens-là, tac, on a une valeur en 128. Et inversement, si je fais ça, normalement, on a 1024. Donc, c'est une autre façon d'utiliser Map quand on a des valeurs binaires. Non, euh... je ne vais pas fermer, parce que je vais mettre les liens après. Ça, tac. Donc voilà pour Fast Map. Alors j'ai vu sur euh, Axter.io ce projet-là que j'ai trouvé marrant. Euh, c'est quelqu'un pour retrouver sa chambre d'hôtel. Euh, il, il le repère par rapport au, en se basant sur euh, des routeurs Wi-Fi. Donc c'est pas une technique qui est très précise de, de géolocalisation en intérieur, hein, mais euh, je trouvais ça assez marrant la façon dont il a fait. Donc le principe c'est euh, il va faire un mappage euh, de tous les endroits, et euh, il récupère, euh, j'imagine, c'est le RSSI. Donc, euh, en fait, quand on a un objet qui est connecté en Wi-Fi, on a une valeur qui correspond euh, à la qualité du signal euh, du Wi-Fi. Et à partir de là, on peut euh, très sommairement euh, faire du euh, de repérer où on est dans une pièce. Alors, évidemment, le, pr le problème de ce système-là, en fait, c'est que si on a... Euh, si on a notre téléphone dans la poche, pour lui, ça ne sera pas différent que si on est plus loin que euh, le point ici. Euh, la géolocalisation euh, dans un espace fermé où on n'a pas accès au GPS, c'est assez, assez compliqué en fait. Et, euh, mais c'est très intéressant hein, de pouvoir. Euh, c'est un domaine qui intéresse énormément de gens, euh, par exemple, pour euh, savoir où sont des colis, euh, enfin des, des cartons. Euh, dans des entrepôts, tout ça. Et actuellement, je sais pas s'il y a vraiment des méthodes très efficaces pour ça. On reviendra là-dessus un peu plus loin, d'ailleurs. Alors, je suis tombé aussi sur un article sur comment voir sa consommation de courant avec un compteur Linky. Donc, moi, mon compteur, il est à l'extérieur de mon appartement, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Parce qu'il faut brancher lui son système qu'il utilise, c'est il branche un Raspberry Pi au compteur Linky en USB. Et je ne sais pas pourquoi il utilise un truc série. Parce que du coup, si c'est en USB, il aurait pu le brancher en USB de l'autre côté. Grande question. Dans tous les cas, il passe par le série pour récupérer les infos. Et après, il les graphes, euh, grâce à Grafana, qui est un logiciel qui permet de faire des graphiques, qui est un peu complexe, mais euh, qui fait des superbes graphiques. Enfin, il n'est pas extrêmement complexe, mais, euh, mais euh, quand même, ça demande un temps soit peu euh, de connaissances pour l'installer. Surtout qu'il euh, fait des graphiques uniquement. donc on peut, À première vue, on pourrait se dire, « Ah ouais, avec ça, on pourrait faire une interface de domotique ou de contrôle. » Mais euh, ça ne fait que les graphiques. Donc euh, il faut avoir un autre logiciel pour faire euh, des boutons, tout ça. Alors il passe par un Raspberry Pi, mais évidemment, si c'est du série, on pourrait très bien utiliser un ESP8266 euh, ou un ESP32, ce qui serait quand même un peu plus euh, léger. Surtout que comment est-ce qu'il alimente le Raspberry Pi Grande question. Alors que là, si. Euh ah, ouais, sauf qu'avec un ESP, on va galérer parce qu'on a du USB et pas du série Enfin bon, si vous avez un compteur Linky et que vous n'êtes pas dans un appartement et que du coup il n'est pas en extérieur, ça peut être intéressant comme tutoriel. Alors encore une fois, une bibliothèque Arduino qui m'ont intrigué, c'est une bibliothèque pour euh, gérer euh, les chaînes de caractères donc euh, le gros défaut à Arduino quand on gère des chaînes de caractères, c'est que le système qu'ils utilisent, euh, si on fait n'importe quoi, on peut rapidement avoir un programme qui plante. Donc apparemment, euh, là avec ce système-là, ça permet de plus facilement, euh, pour les débutants, de pouvoir vérifier si on ne fait pas n'importe quoi avec les chaînes de caractères, et euh, d'avoir moins de chances que ça va se planter le programme. Donc, euh, je sais que euh, j'avais euh, pas mal utilisé des chaînes de caractères pour faire un système euh, euh, qui affiche du texte sur des une matrice de LED, euh, comme celle-ci. Là, voilà. Et en passant par des chaînes de caractères, ça faisait souvent planter le programme parce que euh, j'avais euh, tendance à euh, trop, euh, trop utiliser de mémoire. Et du coup, on a un dépassement de tampon ou un buffer overflow, ce qui résulte dans des variables qui viennent polluer d'autres variables, et là ça devient le bordel total. C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée par des hackers pour hacker des systèmes si la mémoire est mal gérée dans un programme. On peut pourrir les autres variables ou y accéder, et grâce à ça, faire qu'un serveur ne marche plus. Alors, la suite, euh, je parle beaucoup sur mon blog euh, express.fr euh, de l'ESP32S2 et il se trouve que Andrea Spice a fait une vidéo dessus. Donc, euh, c'est super intéressant, il résume assez bien euh, euh, tout ce qui se passe. Donc, euh, moi perso, je regarde ces vidéos avec euh, les sous-titres en anglais, automatiquement générés, parce que euh, vu qu'il parle. Euh, à différence de moi, parce que je regarde un peu les sous-titres automatiquement générés, et que j'ai encore beaucoup d'efforts de prononciation à faire pour que les sous-titres fonctionnent bien. Lui, euh, il parle lentement, donc euh, ça marche plutôt bien les sous-titres. Euh, mais vu qu'il parle lentement, j'ai tendance à accélérer ses vidéos. Euh, dans tous les cas, ici, il nous parle de l'ESP32-S2, donc une variante de l'ESP32 euh, qui est... Euh en train d'être développé donc actuellement on peut acheter euh, des versions de développement mais le défaut euh, c'est que euh, eh ben Arduino est pas géré que euh, circuit de Python ni micro python euh, sont vraiment gérés euh. enfin pour le moment c'est encore vraiment en bêta mais c'est une carte qui m'intéresse beaucoup euh, alors elle a des désavantages par rapport à l'ESP32 hein. c'est pas le but de remplacer l'ESP32 c'est plus euh, de, euh, de remplacer l'ancienne version, l'USB 8266. Donc, euh, comme il le dit bien dans sa vidéo, l'avantage euh, de cette carte, c'est qu'elle va coûter moins cher qu'un USB 32, même si ça ne coûte pas excessivement cher. Et euh, surtout, le support de l'USB, comme on va voir ici. Un peu, de euh, bon, un peu plus loin. Bon, c'est un peu plus loin qu'il en parle. Il y a d'autres avantages, c'est que... Euh, c'est ce fameux fine timing measurement donc qui devrait être capable de mesurer la distance par rapport au, au routeur Wi-Fi. Donc là, ça ouvrirait des possibilités euh, par rapport à la géolocalisation intérieure. Donc on pourrait imaginer un, mettre un ESP32 euh, sur un objet et pouvoir savoir où est l'objet dans la pièce ou euh, dans plusieurs pièces. Autre gros avantage, c'est la possibilité de garder la connexion Wi-Fi même en mode sommeil. Donc ça permet. Le gros défaut des ESP, c'est quand ils se réveillent, il faut qu'ils se reconnectent au Wi-Fi, ce qui prend beaucoup de temps. Et euh, sur des projets basse consommation, le temps, c'est très important quand, quand il est réveillé. Et aussi, il me semble que la consommation électrique, euh, même en fonctionnement, est plus faible qu'avec le l'ESP32. Si euh, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, moi, ce que, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser euh, le NRF50... Euh, quelque chose, quelque chose qui est basé sur un ARM Cortex, qui gère en plus le Bluetooth le Low Energy très bien, et qui consomme vraiment que dalle, même en fonctionnement. Mais bon, quand on a besoin du Wi-Fi et qu'on veut une carte qui fait tout, c'est vrai que le SP32 est vachement bien. Donc on a un processeur qui est plus puissant sur le S2, mais on n'a qu'un seul cœur. Donc le gros défaut du S2 par rapport au SP32, c'est de ne pas pouvoir faire marcher un programme sur un cœur et un programme sur un autre. Donc euh, ça, c'était un avantage euh, qui n'était pas négligeable, qu'on perd avec ça. Mais aussi, en contrepartie, on gagne euh, un truc euh, qu'il y a sur les USB 32, c'est euh, des ULP, c'est du Ultra Low Power Core. Donc euh, c'est des... Euh, on va dire, un espèce de, de mini microcontrôleur qui permet d'effectuer des actions quand l'ESP32 dort. Et là, apparemment, il est assez balèze vu que ça utilise les sets d'instructions du RISC-V qui est un autre processeur. Je parle vraiment de microcontrôleur encore avec ces trucs-là. Je ne connais pas trop ce que ça fait, le RISC-V. Je sais que c'est très utilisé pour faire de l'intelligence artificielle avec... De, de puissance. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information Donc, il y a neuf euh, broches en plus sur les GPIO. Euh, et on perd euh, une, euh, une sortie série matérielle. On n'a plus euh, le Hall sensor que j'ai jamais utilisé vraiment, qui permet euh, de détecter la présence d'un champ magnétique, je crois. On n'a plus de Canbus intégré et plus d'interface SD intégrée. Alors apparemment on a euh, par contre des systèmes pour gérer des écrans en plus. Aussi, euh, et ça c'est vraiment pas négligeable, c'est euh, vu que ça a été beaucoup reproché à l'ESP32, euh, c'est au niveau de la sécurité, on a pas mal de trucs, euh, je n'ai absolument aucune idée vraiment de comment tout ça marche. Euh, surtout que ça risque d'être surtout utile pour les gens qui veulent pas qu'on accède au programme, donc euh, de ch chiffrement de la mémoire flash. Quoique après c'est très utile euh, si on met dans la flash euh, les identifiants Wi-Fi. Après euh, tout ça c'est une histoire plus de sécurité euh, si, euh, si on a des, des microcontrôleurs euh, qui sont accessibles physiquement et que... Euh... Mais bon en gros euh, c'est pas très important pour des particuliers dans le sens où euh, si on met des capteurs dans sa maison et que euh, c'est pas le premier truc qui nous inquiète de savoir que quelqu'un va rentrer chez soi, chez, chez nous et euh, ouvrir euh, un, micro, un capteur de température, et après euh, réussir à dumper la mémoire pour récupérer l'identifiant Wi-Fi, je pense que ce pas vraiment ça qu'on s'inquiète le plus de savoir si quelqu'un rentre euh, chez soi. Donc euh, c'est plus euh, pour une utilisation euh, plus... Euh, soit si on veut vendre des prototypes, enfin, ce qu'on peut encore parler de prototypes dans ces cas-là, ou... Euh, Enfin, une utilisation plus professionnelle, dans tous les cas. Donc, euh, ouais, ça, ça marche toujours en 3.3 volts. Et on a une consommation inférieure, comme on peut voir ici. Donc, euh, visiblement, c'est surtout sur l'envoi et la réception. Parce que si on n'utilise pas le wifi, la consommation est toujours pareille. Je sais pas. Et... Euh, en sommeil, on a aussi, en sommeil léger, on a une consommation inférieure. ce que je, je sais pas, par, bon, après, on, quand on veut vraiment dormir complètement, le SP32, il consomme assez, assez peu. Euh, je crois pas qu'il précise euh, la consommation quand c'est en fonctionnement. Parce que sur le SP32, elle est pas monstrueuse, mais euh, quand on commence à avoir des trucs qui vont... Euh, doivent fonctionner longtemps et qu'on n'a pas beaucoup une batterie assez faible enfin une batterie assez avec un milliampère heure assez faible ça devient assez vite compliqué donc comme je l'avais dit le prix va être inférieur donc c'est vraiment pour ça que c'est plus un remplacement de l'ESP 8266 beaucoup de gens utilisent encore des ESP 8266 parce qu'ils coûtent moins cher que le ESP 32 sachant que niveau différence de code, on a à peu près la même chose entre le sp 8266 et l'ESP32, à l'exception de la façon dont le Wi-Fi est géré, ce qui fait que beaucoup de programmes sur le l'ESP8266 n'ont jamais été convertis sur le sp 32 ce qui est aussi un autre point négatif. Et quelque chose me dit que, il me semble que c'est plus loin dans la vidéo, que ça va pas être forcément géré pareil entre l'ESP32 et le l'ESP32S2, donc peut-être on va avoir le même genre de problème, on va savoir donc euh, actuellement le support de Arduino il est.. Euh, c'est pas encore ça, hein. ça marche, mais euh, on est loin d'avoir quelque chose d'utilisable. Euh, sachant que en plus il faut bricoler pour que ça marche. Euh, il dit, comme il le précise, on peut, si, euh, si vous ajoutez actuellement le support de le l'ESP32S2 sur Arduino, vous perdez euh, le support de l'ESP32. Donc euh, c'est vraiment pas conseillé euh, pour le moment euh, de faire joujou avec parce qu'il y avait un autre point intéressant. Alors là, il montre un exemple avec une LED qui clignote. Euh, vous remarquerez qu'il utilise une LED à part, parce qu'il n'y a pas de LED, euh, entre guillemets, sur euh, la carte, à part la LED rouge qu'on voit ici, euh, qui est euh, la LED qui montre qu'il y a du courant qui passe, et comme vous pouvez voir ici, il y a une LED RGB, je pense pas que c'est du NeoPixel, euh, c'est-à-dire du WS2812B, mais euh, c'est un peu du même acabit, euh, c'est-à-dire que c'est une LED avec une broche, on peut contrôler le RGB en lui envoyant des instructions. Donc euh, ça c'est un truc qui est assez copié euh, des euh, microcontrôleurs avec SAMD qui est beaucoup utilisé par Adafruit et euh, aussi euh, par Arduino maintenant sur leur nouveau, euh, nouvelle carte il y a une LED RGB pour indiquer ce qui se passe. Alors c'est utile de pouvoir avoir différentes LED parce que ça nous permet de savoir si... Parce que le SP32-S2 et les SamD21, l'avantage c'est que ça peut être reconnu comme une clé USB ainsi que d'autres périphériques USB. Et je pense que c'est vraiment le point qui change tout avec le SP32-S2 c'est que ça permet du coup de copier des fichiers euh, sur la carte et donc euh, de copier un programme compilé euh, Arduino ou euh, programmé avec ESP IDF, le langage natif de ESP. Euh, on copie un fichier BIN sur la carte et il va le téléverser. Euh, L'avantage, c'est euh, si on, on donne un prototype à un ami qui n'y connaît rien en programmation et qui ne veut pas installer Arduino ou savoir comment il marche. Euh, on peut lui filer le fichier du programme et il aura juste à copier ça comme si c'était une clé USB, en branchant ça en USB, et paf, ça le met à jour. Donc euh, c'est très très intéressant. Autre avantage, c'est que du coup, on peut faire des programmes euh, en micro python et euh, copier, euh, modifier le fichier euh, directement sur euh, l'ESP32-S2 et euh, le programme va euh, se relancer automatiquement. Donc ça, c'est un des avantages des cartes d'Adafruit Actuellement, c'est euh, pour moi c'est un gros gros point fort de circuit de Python aussi. Euh, c'est de pouvoir faire des programmes qui sont on n'a pas besoin de, de programmes spécifiques pour le programmer. Donc euh, et euh, on peut copier euh, un programme en, en le copiant une fois qu'on a installé circuit de Python sur la carte. Il y a juste à copier nos programmes en Python. Et euh, l'avantage c'est qu'on peut très rapidement modifier un programme. On peut y avoir accès. Même une fois qu'il est fonctionnel, parce qu'avec Arduino, on doit le compiler, donc une fois qu'il est sur l'Arduino, on ne peut pas savoir comment le programme marche si on n'a pas le code source. Et euh, grâce à ça aussi, on peut vraiment, euh, en, en, faisant un, en copiant des fichiers, on peut changer complètement ce que fait euh, notre microcontrôleur. Donc ça ouvre la possibilité euh, d'avoir un programme en fait où on clique, je veux un capteur de température, et euh, euh, on fait une interface sous Windows, ou même euh, en version web, où on clique à la carte ce qu'on veut et après il va générer un programme Python et il y aura juste à le copier sur, euh, sur notre microcontrôleur. Donc, ça ouvre la possibilité euh, de pouvoir euh, faire de l'électronique, euh, la programmation électronique à un public largement plus large. Parce que, euh, autre avantage, c'est on peut faire un fichier euh, de configuration. Et euh, les gens peuvent modifier ce fichier ou à l'aide d'un programme, on peut modifier la configuration. Par exemple, euh, si on veut que euh, notre capteur de température, prenons cet exemple, euh, fonctionne chez quelqu'un d'autre, euh, on peut lui faire un, en deux secondes un programme sous Windows où il aura juste à rentrer ses identifiants et à appuyer sur « Entrée ». Ça va copier le fichier sur le microcontrôleur et ça va marcher direct. Donc, euh, niveau... Euh Faciliter pour configurer ou changer l'usage d'un microcontrôleur, on arrive à, à quelque chose qui, pour moi, est, est vraiment un game changer. Donc, je pense que c'est... Bon, après, euh, les puristes diront euh, que euh, une Python sur un microcontrôleur, c'est une hérésie, ce qui n'est pas complètement faux, mais euh, l'avantage, c'est euh, de permettre de, que ce soit beaucoup plus simple d'accès à plus de monde. Donc, euh, comme il le résume, euh, le SP32-S2 ne va pas non plus détruire euh, le SP32 parce qu'il euh, euh, n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités. Pas, euh, mais euh, il a beaucoup de choses intéressantes. Euh, donc, euh, pour résumer, euh, consommation inférieure en veille, Donc, ça permet de faire des, des trucs beaucoup plus simplement et efficacement euh, qu'ils soient sur batterie et euh, ce support de l'USB qui va nous permettre aussi euh, de ne plus avoir à passer par des arduino micro euh, pour faire par exemple des instruments de musique ou euh, des interfaces clavier-souris euh, et euh, enfin, tout ce... de pouvoir faire des périphériques USB euh, et aussi euh, de pouvoir ouais, se connecter comme si c'était une clé USB à notre microcontrôleur, ce qui nous permet de faire des, des choses qui sont plus faciles à configurer, très simplement. À savoir que, pour le support de circuit de Python, Adafruit, qui s'en occupe, a officiellement dit qu'il travaillait avec Expressif de façon à que ce soit géré de, façon, de la manière la plus efficace possible. Alors, euh, comme vous pouvez voir, il y a Circuit de Python et MicroPython. Alors, la différence, c'est que euh, MicroPython, c'était euh, le système de base. Euh, Circuit de Python est euh, une copie, un fork de MicroPython. Mais euh, le gros intérêt de Circuit de Python, euh, c'est euh, tout le travail qu'Adafrit a fait derrière pour gérer euh, beaucoup plus de matériel que MicroPython. Et. Euh, le défaut de Circuit Python, c'est qu'ils ont décidé que Circuit Python ne pourrait marcher qu'avec les microcontrôleurs qu'on peut, qu peut brancher en USB pour pouvoir les programmer directement. Euh, en copiant les fichiers là où MicroPython, pour copier des fichiers, il faut un, un programme dédié à ça et on va envoyer les fichiers en série. Euh, le défaut de faire ça, en fait, c'est que... Ben, quand on envoie les trucs en série, ça plante tout le temps. Il y a des moments où ça marche plus, c'est absolument imitable. Pour avoir testé MicroPython, euh, à la différence de circuit de Python, je trouve euh, c'est vraiment pas, pas très utilisable euh, par rapport au fait qu'il y a un, beaucoup moins euh, de bibliothèques toutes faites. Surtout pour gérer tout ce qui est écran, tout ça, par rapport à circuit de Python. Et euh, après avec MicroPython, on pourrait faire. Euh, très bien faire un système où on copie les fichiers dessus, donc c'est vraiment plus, c'est vraiment ce support des bibliothèques que Adafruit fait sachant que vu que Adafruit est vraiment orienté à un public qui est pas forcément intéressé par l'électronique qui pour moi est un public très important même moi perso, ça m'intéresse tout ce qui est électronique tout ce qui est open hardware et on va dire électronique qui est assez simplifié, c'est-à-dire ne programme pas avec les langages d'origine, mais avec un langage un peu plus simple. Euh, parce que je pense que c'est très important d'essayer de démocratiser tout ça, et que automatiquement, euh, si on part sur la façon dont travaillent les ingénieurs en électronique, on perd énormément de gens. Donc voilà pour le SP32-S2. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire? Il me semble qu'on en a fait plus ou moins le tour. Donc euh, je vous conseille d'aller voir cette vidéo euh, d'Andreas Price qui en parle encore mieux, avec plus de détails. Et euh, oui, bah, comme d'habitude, abonnez-vous à sa chaîne. Il fait toujours des trucs euh, super intéressants. Ses vidéos sont très intéressantes. Bon, après, euh, moi, mon critère pour euh, des vidéos intéressantes, c'est euh, il faut que ce soit des trucs qui soient accessibles. Euh, donc, euh, je parle pas trop, euh, j'évite de parler de trucs qui nécessiteraient d'investir 2000 euros dedans euh, pour faire un prototype. Que ce soit pas des trucs trop avancés euh, technologiquement et que personne n'y a accès, à moins d'investir un paquet de fric. Que ce soit un temps soit peu euh, simple d'accès. Bon, ça, c'est très relatif. Donc, euh, c'est des critères assez euh, euh, subjectifs. Hein, mais les voilà. Donc, euh, encore ici, euh, je remontre euh, l'Arduino Libraries, euh, ce compte Twitter qui est vraiment intéressant à suivre pour vraiment être au courant de tout ce qui se fait comme bibliothèque sur Arduino, les mises à jour, tout ça. Euh, J'avais mis ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, si ça vous intéresse, c'est une bibliothèque pour gérer des, pour faire euh, des contrôleurs Xbox qui marchent pas sur Xbox. Donc ça c'est un peu le gag. Mais euh, en fait il y a une bibliothèque pour faire euh, des, euh, pour faire des, euh, des, des, des, manettes de jeu sur euh, avec des Arduino euh, micro. dirais plus des Sparkfun micro d'ailleurs. Bon il y a Arduino micro mais les clones qu'on utilise ça vient de chez, de chez Sparkfun d'origine, donc euh, on dit beaucoup Arduino micro, mais souvent quand on parle, bon après c'est juste une différence de taille, tout ça. Euh, J'en reviens à Arduino X-Input qui permet de faire des manettes Xbox euh, 360 pour PC. Euh, donc il y a une bibliothèque pour faire des manettes avec euh, sur euh, PC, mais le truc c'est que les trois quarts de Joe ne les gèrent pas, parce que euh, Microsoft a fait euh, un standard X-Input, qui euh, ne marchait qu'avec ces euh, manettes, donc euh, maintenant il y a de, des gens qui ont fait leur propre manette qui marche avec in X Input, mais euh, pour les trois quarts des jeux il faut passer par X Input, donc euh, quelqu'un a fait une bibliothèque pour gérer ça, donc c'est marrant parce qu'on peut euh, euh, on peut gérer, euh, s'il y a des vibrations par exemple dans un jeu, on peut en récupérer cette information euh, on peut savoir aussi les.. Il euh, euh, y a des LED pour dire quel joueur est, est sur la manette. Ça, on peut aussi utiliser cette information-là. Donc ça marche un peu dans les deux sens en fait. C'est assez intéressant euh, là-dessus aussi. Alors euh, d'après ce qu'il me semble qu'il en dit, c'est que euh, par contre ce qu'il faut savoir, c'est que euh, niveau l'égalité, euh, pour faire des manettes Xbox 360. Euh, on n'a pas le droit normalement de les faire, parce qu'il faut une licence, je crois. Enfin, bon, ça, ça, ça reste un détail. Donc voilà pour ça. Donc un autre truc qui m'a intrigué, là, c'est que quelqu'un est en train de travailler pour adapter TensorFlow sur sp 32 apparemment. Donc TensorFlow, c'est une bibliothèque de deep learning. Donc ça permet de faire de la reconnaissance d'objets, tout ça, de, de voix. Ça fait pas des miracles non plus. Donc il euh, y a une version light qui marche euh, sur des microcontrôleurs. Euh, mais euh, actuellement sur le SP c'est assez basique. Mais apparemment quelqu'un a pas mal travaillé le sujet. Magic Wand. Est-ce qu'il montre des exemples Overview. Ah c'est officiellement supporté maintenant le SP32. J'étais pas au courant. Bon il n'y a pas d'exemple. Ah, J'ai une mouche qui m'a cassé les pieds pendant toute la vidéo. <rire> c'est pour ça que je bouge dans tous les sens. Hein. Euh, donc je sais strictement pas ce que ça fait. Attends, il y a un exemple ici. Magic Wand. Donc il a, apparemment ils utilisent pas mal euh, des cartes de chez M5Stack pour faire ça. Parce que l'avantage c'est qu'il y a pas mal de trucs déjà faits. Voilà, là, il y a un exemple, Spence. Ah, ils utilisent les informations de l'accéléromètre pour savoir euh, quelle forme on fait euh, avec. Très intéressant. Ma foi. Il y a moyen de, de bien s'amuser avec ça, faut voir. C'est un truc qu'il faudrait que je teste. En plus j'ai des M5Sticks euh, qui traînent dans le coin, si J'ai craqué, ça c'est un enfin, 5 stack euh, qui fait ça. Donc euh, c'est un ESP32 dedans. On a euh, une batterie euh, qui fonctionne pendant 5 secondes, on va dire. Un petit écran euh, ici. Bon, la batterie est nasse donc on voit rien. Et euh, diverses choses deux boutons. Qu'est-ce qu'on a d'autre Une LED infrarouge qui émet très peu, euh, une très courte distance. Il y a aussi un micro, c'est vrai. Donc un accéléromètre, un système pour gérer la batterie. Et euh, un petit truc ici pour pouvoir brancher euh, des extensions qui vendent. Et ici euh, des broches euh, pour brancher euh, directement. Enfin euh, c'est des broches du pont pour pouvoir brancher des composants directement. Donc on n'en a pas des masses, mais euh, bon, c'est marrant. Euh, comme carte, euh, même si euh, je ne sais toujours pas quoi en faire, euh, celui en passant, il y a un truc que je suis en train de tester avec euh, ça, euh, j'en avais pas prévu d'en parler, mais c'est openmqtt-gateway qui est très très très intéressant pour la domotique. Alors, le, le principe, c'est on prend un ESP32 et ça nous permet euh, de convertir en NQTT euh, du Bluetooth Low Energy. Donc, euh, par exemple, euh, euh, des capteurs comme une balance euh, de chez... Je sais plus quoi, euh, qui c'est qui fabrique des balances pas chères. Euh, du LoRa, des euh, trucs en 433 MHz. Donc, il euh, y a beaucoup de trucs de domotique. Euh, bon, c'est quand même assez vieux, généralement, qui utilisent ce, ce système. Euh, souvent des capteurs de détection de présence, des trucs euh, capteurs pour voir si la porte est ouverte ou fermée euh, ça gère de l'infrarouge et donc en fait tout ça ça va envoyer ça en MQTT et à partir de là on peut le récupérer sur des logiciels de Domantic ou sur Node-RED euh, donc euh, ils ont un... c'est compatible avec ces petits trucs là donc euh, bon après vu qu'on n'a pas beaucoup de broches on peut être assez vite limité sur ce qu'on va pouvoir faire mais par exemple, pour du 433 MHz, il y, y, y a juste besoin d'une broche pour recevoir des messages. Donc à partir de là... Euh, bon, Est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser un Fastic plutôt qu'un ESP32 brut Je ne sais pas. Mais euh, ouais, ça permet de faire des passerelles entre d'autres protocoles, euh, que ce soit du Bluetooth, euh, du LoRa, apparemment. Et euh, c'est plutôt bien fichu. Et on récupère tout ça en MQTT, donc euh, à partir de là... Euh, on récupère ça sur des trucs de domotique, donc c'est plutôt bien documenté. Donc il monte les branchements, euh, donc ça permet euh, de faire passer un truc qui fonctionne euh, qu'avec des ondes radio euh, en Wi-Fi en fait en gros. Mais aussi euh, des trucs Bluetooth Low Energy, euh, pouvoir les relier. Euh, à notre passerelle de domotique, et euh, surtout, euh, je dirais, c'est peut-être ça le plus intéressant, euh, simuler une télécommande, ou alors contrôler, euh, utiliser une télécommande euh, infrarouge pour contrôler des, des trucs dans la domotique. Ce qui est un truc que je fais, euh, moi, euh, mine de rien, ça a l'air stupide, mais euh, ça prend moins de temps à appuyer un bouton sur une télécommande infrarouge que d'aller chercher sur son, son téléphone, tac, et sur le truc de domotique. Enfin, voilà pour ça. TensorFlow, qu'est-ce que j'ai d'autre Je crois que j'ai fait le tour. Non ah, je pas regardé. J'avais dit que j'essaierais de regarder les vidéos avant de vous les montrer. Donc, il y a Greg Scott qui nous a bricolé un truc pour... Euh, euh, alors, euh, l'USB type C, euh, j'imagine que vous connaissez ça. C'est d'ailleurs ce qu'utilise Fastick. Euh, euh, l'avantage de l'USB-C c'est qu'il est capable d'envoyer de, du 5V comme tout périphérique USB mais aussi du 9V, du 12V, du 15V et du 20V donc euh, c'est super intéressant parce que du coup on peut se faire une, une alimentation qui va envoyer différentes tensions à partir d'un power bank qui gère l'USB-C attention, il faut que ce soit vraiment prévu pour et donc il y a des cartes comme ça, toutes faites, qui permettent de changer la tension en appuyant sur ce gros bouton. Et apparemment, lui, il en a fait un. Lui-même. Donc pareil, Greg Scott, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne à suivre absolument. explique super bien. J'adore son côté. J'écris pour montrer, expliquer les choses. Et donc apparemment, il a fait une carte lui-même pour gérer un système d'alimentation en USB-C où on peut changer la tension. Donc ça peut être intéressant pour se faire une petite alim portable à partir d'un power bank. Alors là, c'est une vidéo de chez Adafruit. Alors, est-ce que c'est... Je parais que c'est Erin qui l'a fait. Ah, Erin Saint -Blain. Donc, Erin Saint Blaine, c'est une personne qui fait beaucoup de tutoriels pour Adafruit dans le cosplay. C'est très intéressant. Elle a des techniques et c'est très bien expliqué comment exploiter des LED et d'autres trucs pour faire des costumes ou de manière générale des LEDs qui sont portées dans les costumes, parce que ça demande une façon de penser un peu différente, vu qu'il faut euh, pouvoir penser euh, comment alimenter les leds de façon à qu'elles soient portables, que hein, de faire un système pour euh, pas que ça chauffe trop, tout ça. Et euh, il faut aussi euh, ne s'adresse pas forcément à un public qui s'intéresse vraiment à l'électronique. Donc euh, vu qu'elle est plus du monde du cosplay, euh, de la création des costumes une façon d'expliquer comment gérer les LED qui est très intéressante. Donc là, apparemment, il passe par une carte qui est circuit playground. Donc j'en avais acheté un. C'est un petit peu une carte enfin d'électronique qui est un peu simplifiée, on va dire. Et c'est intéressant parce que le système de connexion c'est des... est assez gros. Parce que à l'origine, c'est pensé pour apprendre l'électronique. Donc euh, c'est beaucoup moins intimidant euh, si euh, les entrées sorties sont plus larges, plus faciles à manipuler, on va dire. Et des fois, dans certains projets, c'est vachement plus pratique. Et donc euh, l'avantage aussi de ce système, c'est qu'on peut brancher des trucs en les vissant, en fait. Donc euh, ça permet de faire des trucs assez intéressants. Et euh, l'avantage aussi de circuit, euh, circuit Python... Le circuit Playground, c'est comme c'est dit, ça marche avec circuit Python, mais aussi on peut utiliser un logiciel qui s'appelle makecode qui est un système de blocs à la hmm, scratch. Qui a été.. Euh, cette version là a été faite euh, par Microsoft, en, en accord avec Adafruit, euh, pour avoir un système de blocs pour programmer des microcontrôleurs. Et donc euh, là où c'est sympa, c'est qu'il euh, y a un petit simulateur. Donc on peut voir ce que ça fait. En... Même si on n'a pas la carte, on peut programmer avec. Donc c'est un système euh, très intéressant pour euh, apprendre l'électronique. Même si automatiquement, c'est beaucoup plus limité. Mais bon, si on a de l'imagination, euh, avec un système très limité, on peut faire des trucs énormes. Quand on n'a pas d'imagination, avec quelque chose de très complexe, on peut arriver à rien faire d'intéressant, <rire> aussi. Donc là, c'est intéressant, parce que, si j'ai bien compris, euh, il faut des euh, espèces de cristaux en travaillant du papier. Enfin, pas du papier exactement, mais... à partir... Euh, de choses assez simples. Donc c'est pas évident, il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup avec LED, c'est comment les diffuser correctement. Donc là apparemment, j'imagine que elle fait un patron. Donc apparemment elle utilise du papier aluminium. Je vais voir. Okay. diagramme, assemblage ça c'est pour ça, make the cristal ça c'est surtout ça qui est intéressant c'est quel matériel utilise du cellophane plastique on va dire Et donc grâce à cette couche euh, ça permet euh, de, de faire qu'on voit pas directement la les les lumière des led va se diffuser euh, dans le cellophane ce qui permet d'avoir euh, quelque chose d'assez joli parce que euh, regarder des led directement c'est jamais très marrant mais quand c'est diffusé euh, intelligemment euh, ça permet de faire des trucs euh, de donner l'impression que c'est l'objet qui est clair et pas des LED. Donc ma foi ça c'est un projet assez sympa. Ça me passionne euh, pas mal tout ce qui est euh, cosplay ou création de décors un peu comme ça avec des LED. Euh, je, je trouve ça ça demande pas mal d'ingéniosité euh, pour réussir à faire des choses convaincantes. Je trouve ça assez passionnant même si j'ai jamais rien fait dans ce sens-là mais... Bon, on en est à une heure, purée, je crois que qu'on va s'arrêter là. Euh, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les liens seront dans la description. Je vais sûrement, si j'ai la motive, euh, mettre aussi sur mon blog express.fr les liens. Je fais pas grand-chose sur mon blog à part reposter euh, les vidéos que, là que je fais. Euh, surtout que c'est des vidéos qui sont faites complètement à l'arrache. Euh, je fais zéro montage dessus, c'est vraiment l'idée, euh, c'est que je parle euh, en regardant des vidéos. J'espère que ce n'est pas insupportable à regarder. Euh, je ne les regarde pas d'un bout à l'autre pour vérifier. Hein. Euh, J'espère que la mouche ne sera pas trop mis à bordel innommable au niveau du son. Que j'ai bien tout réglé. Et on se revoit la semaine prochaine hein, pour une autre vidéo. A la prochaine